euh, lundi, donc euh, moi il est 23h55, hein, voilà. euh, quand je tourne cette vidéo, euh, normalement lundi ou mardi, je vais faire la, les duelistes légendaires des profondeurs, voilà. Mais je, je, c'est pas pour faire de la pub que je fais cette vidéo. Parce que un ami youtubeur m'a marqué sur Facebook, et ça je trouve ça assez triste. Donc euh, je tairai son nom par, euh, par obligation des choses. Mais j'ai envie de dire toutes mes condoléances à la famille qui ont perdu un, un, un enfant aujourd'hui parce qu'il était victime de harcèlement scolaire. Donc euh, j'ai envie de vous dire, très chers euh, amis euh, qui me regardaient, pourquoi est-ce que les enfants sont cons Parce qu'ils ne supportent pas ce qui n'est pas... Carré net précis comme dans la société, il supporte pas les différences. Alors que tu sois euh, petit, grand, gros, maigre, aveugle, roux, euh, que tu sois la, que tu sois gay, lesbienne, travesti voilà. Moi, j'accepte tout le monde. Je vois pas pourquoi euh, pourquoi euh, ce ce genre de pratique existe encore. Pourtant, on a un système scolaire solide. Normalement, on aurait dû être alerté par ça, sachant que cette enfant a été aidé par mon ami YouTubeur, donc qui qui qui, qui, qui s'en veut un peu parce que il n'a pas pu l'aider. Et donc, j'aimerais dire à cette famille que moi, j'ai vécu la même situation euh, à l'école primaire, déjà à l'école maternelle, parce que j'étais encore très bébé à l'école maternelle. Voilà, j'avais j'avais pas le j'avais pas le comportement de garçon de 3 ans, voilà, tout simplement. Après, à l'école primaire, donc ça a été parce que mon père a été professeur d'éducation physique. Donc bien sûr, bam, ça en a mis une couche. Donc j'ai été suivi par les psychologues et les psychomotriciens pendant toute mon enfance. Là, au collège, j'arrive au collège, je me dis chouette. « chouette !» Ça va se passer Non, camarade de classe plus autre classe me, me bam ça remettait un coup donc euh, moi je m'entendais bien avec euh, tout ce qui est plus moi de toute façon je vais vous dire hein, je m'entends mieux avec les gens les jeunes qui, ont, qui, ont, qui sont plus petits que moi et avec les gens qui sont plus grands que moi les gens de mon âge je ne m'entends pas du tout c'est comme ça parce que j'ai un, une façon de manière j'ai une manière de penser excusez moi je transpire parce qu'il fait chaud j'ai une manière de faire différente J'ai une façon de faire différente Même le foyer où, euh, où je suis Ne comprend pas ce que je suis réellement Parce que quand moi je vais aider quelqu'un Et que euh, ils me disent Ils me disent euh, Oui, occupe-toi d'abord de toi Et après, tu peux pas aider les autres Tant que toi, tu n'es pas bien Mais moi, c'est pas comme ça que je, je vois les choses Moi, c'est en aidant les autres En aidant les autres Que je me sens bien c'est comme ça que je vois les choses. Donc, euh, voilà. Donc après, certes, il euh, y a beaucoup de morts, il euh, y a beaucoup de gens qui décèdent dans l'année, je vais pas faire une vidéo pour euh, à chaque fois, mais là, c'est quelque chose qui me touche, très par particulièrement, parce que j'étais victime de harcèlement scolaire, de la maternelle jusqu'à la quatrième. Et après, à la quatrième, j'ai dit, stop, je veux changer d'école, Personne ne me connaissait. J'ai pu faire une scolarité normale. Donc, ma troisième. J'ai pu avoir mon brevet des collèges. J'ai pu avoir le CFG parce que les profs de l'époque de l'école où j'étais pensaient pas que je pourrais avoir le brevet des collèges. Donc, c'était mon mine sécurité. Et après, j'ai pu avoir mon CAP. Et donc, après, j'ai pu passer le permis. J'ai pu, euh, passer le boulot à mi-temps. Voilà, c'est, euh, c'est, voilà, il faut que vous compreniez quand même. Euh, je parle surtout aux adolescents et aux enfants. Il faut pas juger les autres avant de les avoir connus. C'est comme le dit le, le dit-on. Je sais pas si vous allez le comprendre. Il faut pas juger un livre par sa couverture. Il faut pas juger quelqu'un par son apparence. Parce que, et après, c'est ce qui va se passer dans le monde des adultes. Vous allez juger quelqu'un par son apparence et vous risquez de vous en mordre les doigts. C'est là la différence. Moi, je peux vous dire, moi, je respecte tout le monde. Voilà, tant qu'on vient pas m'emmerder, je respecte tout le monde. Mais une fois qu'on m'emmerde, là, je commence à montrer du respect. Et il faut, il faut, en faut beaucoup pour m'énerver, d'accord Donc, je vous dis, euh, moi, je, je, je suis euh, très patient. Voilà. Mais euh, d'ailleurs, si euh, si cette euh, si toi, mon ami YouTubeur qui regarde cette vidéo, je te souhaite beaucoup courage pour te relever, parce que c'est pas facile de de, de, de vivre avec ça sur les épaules, parce que tu te dis, euh, il faut, faut pas que tu te reproches. C'est juste que le harcèlement était trop dur pour lui et malgré l'aide qu'il avait, c'est la seule manière qu'il a trouvé pour arrêter de souffrir. Donc, si la famille regarde cette vidéo, vous me connaissez pas, je vous connais pas, je sais ce que c'est d'avoir perdu un être cher. Donc je vous le dis avec la plus grande sincérité toutes mes condoléances. Voilà, je veux pas que vous, je veux pas que vous psychotez, sur oui on aurait pu faire plus patati patata non. De toute façon c'est pour pour pour sortir de ce harcèlement scolaire donc il faut bien sûr être bien entouré mais aussi il faut une très très grosse volonté et souvent la volonté on n'a pas parce que les autres nous la détruisent. Tout simplement. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez hein? pas à la liker, à la commenter, à la partager. Moi je vais le faire sur Twitter et Facebook. Et puis euh, on se retrouve donc dans la semaine pour de prochaines vidéos sur tous les sur la team astral du Gyo. Et j'espère qu'il y aura encore un peu de cœur dans ce monde. Un peu de cœur en France, un peu de cœur dans ce monde qui est en train de tourner au vinaigre. Parce qu'on passe qu'à une seule chose l'argent mais il existe l'argent c'est euh... l'argent c'est que secondaire il y a l'esprit de famille il y a, il y a... Je... moi je vais vous donner un exemple euh... ça va faire une dizaine d'années maintenant que j'y vais plus mais moi quand j'allais au sénégal on, la première enfin la deuxième année parce que la première année on a on a voyé on a logé dans un hôtel quatre étoiles au sénégal donc on n'a pas pu très bien voir un peu comment ils vivaient, mais la deuxième année, quand on est allé, on a été surpris de voir comment vivaient les Sénégalais, on a été surpris de voir que nous, on, nous, on avait l'argent, certes, donc on pouvait les aider, mais il y a des gens qui ne, ne les aident que par bénéfice, c'est-à-dire avoir le droit de pêche dans, dans, dans le ciné Saloum. Vous imaginez un peu, ils construisent des écoles pour avoir le droit de pêche dans le Sénégal. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer leur quotidien de vie. Parce que je parle de nous, je parle de l'association de mon père, les Sénégalois. Et, euh, nous, ce qu'on veut, c'est leur apporter tout ce qui peut être utile pour eux sans qu'ils perdent leur façon de vivre. Par exemple, là, on a fait. Euh, On a on a rencontré une deuxième association qui s'est qui s'est occupée du même village que nous et on, on on on leur a pas dit on leur a pas fait la gueule. Au contraire, on a pris contact avec la deuxième association et on a dit on va on va se mettre en lien et on va s'entraider tous. Les deux associations vont s'entraider pour aider le petit village à à se développer un petit peu. Du coup, depuis qu'on y est, il y a des choses qui sont faites. Du genre, il y a une, il y a une classe pour la maternelle. Il y a euh, une petite bibliothèque. Euh, du genre, euh, eh ben, les enfants ne payent plus pour manger à midi. Ça, c'est grâce à nous aussi, parce qu'on leur, on leur, on leur paye euh, le riz, on leur paye, enfin, les, les alimentaires, pour qu'ils puissent manger à midi à l'école. Vous imaginez un petit peu ce que ça fait? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte l'argent, mais nous, ils nous le rendent en cœur. Et ça vaut dix fois plus. Donc, euh, quand vous regarderez votre prochain demain, ou un autre jour, repensez à cette phrase. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. sur la du vidéo et j'espère que, que... que le monde de demain sera moins con que le monde d'aujourd'hui. Voilà. C'était Gabriel de la Team Astral de Guillaume. Et j'espère que si vous me, si vous me regardez, j'espère que vous aurez compris le message. Allez, sur ciao, ciao J'allais dormir. Et on se dit à très prochainement sur la Team Astral de Guillaume. Allez, ciao tout le monde.